Bonjour, je suis Sophie Tellier et j'ai créé Bike and Learn, la première offre de formation sur Vélo Bureau. Aujourd'hui, je vous parle des formations en anglais que je propose en partenariat avec une école de langue qui s'appelle The French Touch, dirigée par Olivia Laffont, qui est Béaniste à Paris. Et j'aimerais vous présenter trois clients géniaux que j'ai rencontrés grâce à BNI. Je suis producteur et créateur de champagne de tradition pour satisfaire à vos exigences. Avec Bike Bike&Nerm, je souhaite accélérer mon développement tout en prenant soin de ma santé. À votre avis, combien de kilomètres ai-je parcouru depuis que j'ai commencé mes cours 245 kilomètres, c'est en moyenne 15 km par cours d'anglais que j'ai suivi, plus les moments où je vais pédaler pour travailler ou téléphoner. J'adore ça. J'ai découvert Bike and Learn en cherchant à apprendre anglais autrement. Le vélo-bureau, c'est la clé du succès. Ça me permet d'améliorer mon apprentissage et en plus d'avoir une activité physique. Alors quand on a un métier sédentaire ou lorsqu'on est longtemps en voiture ou à son bureau, eh bien là, on a la possibilité de s'améliorer tout en ayant une activité physique. C'est le pied, non